Salut Allez, à la demande de Jérémy, aujourd'hui, on parle de la classe lambda et du Ghost. C'est parti Alors, on va commencer par les caractéristiques de la lambda. Donc, la lambda, elle se déplace... Bon, va regarder la carte ici. Là, la lambda, elle se déplace à 3, hein c'est raisonnable, hein, c'est un petit peu moins qu'un chasseur taille, donc faites attention de ne pas vous faire distancer. Euh, elle a une valeur de coque de 6, donc ça par contre c'est le double d'un chasseur taille, donc c'est plutôt sympa. Elle est quand même capable d'attaquer d'autres escadrons avec 3D, donc c'est quand même assez, assez important, hein, assez intéressant. Et elle attaque euh, les autres vaisseaux avec un des bleus euh, clairement c'est pas euh, c'est pas sa définition c'est pas à ça qu'elle sert sinon bah, la lambda euh, elle vaut 15 alors elle a lourd relais 2 est stratégique mais ça on y reviendra ouais. donc la carte du colonel gendon donc il n'y a pas grand chose qui change sur, au niveau des caractéristiques hein. parfois quand il y a un personnage et on a plus de capacité d'attaque contre les escadrons ou contre les vaisseaux là c'est pas du tout le cas la carte vaut 20 on gagne deux pions en fait de consolidation on perd la valeur stratégique, donc faites bien attention au niveau de vos scénarios. Hein, surtout si vous voulez faire le combo qu'on va voir ensemble, il ne faut pas aligner le Connell donc vous allez perdre stratégique. Par contre, vous allez gagner la possibilité, en fait, euh, permettre à un autre vaisseau d'attaquer deux fois. Donc ça, c'est très intéressant et vous allez voir, je vous ai fait un exemple. Allez, on part sur les exemples et puis ensuite, je reviendrai pour vous parler des cartes du Ghost. C'est parti Allez, on va regarder ensemble la règle relais. Et la règle stratégique. Donc on va commencer par relais. On va la lire ensemble. Quand un vaisseau allié résout un ordre escadron, jusqu'à deux des escadrons qui l'activent peuvent se situer à distance 1-3 de vous. Donc quand on lit la carte, il n'y a pas de notion de distance entre la lambda et le vaisseau qui résout l'ordre escadron. Donc normalement, le vaisseau peut être à l'autre bout de la table vous pouvez profiter en fait de Relais 2 pour activer des escadrons qui sont complètement à l'opposé pour peu qu'ils soient à 1-3 de vous. Donc dans l'exemple qui est ici, j'ai mis un pion d'objectif parce que je vais vous expliquer stratégique. Et puis j'ai mis ben, DLA et un YT 1300 qui vont avoir envie de venir prendre cet objectif. Et je vais jouer Relais 2. Et je vais prendre une lambda. Et eh ben le premier, il est bien à 3. Alors, on utilise la règle de déplacement, en fait, euh, des escadrons, lorsqu'on lit une carte d'escadron pour mesurer les distances. Et le deuxième aussi. Donc, ben, je vais activer ces deux escadrons. Donc, je vais activer le premier, comme ça. Donc, les chasseurs se déplacent à 4. On hein. est bien d'accord Donc, je vais venir fixer, engager le YT. Et puis, avec le deuxième, je vais venir fixer les escadrons de LA. N'oubliez pas de bouger la languette. Étant donné en fait que ces deux vaisseaux n'ont pas la compétence sans froid, qui est donc la compétence de pouvoir quand même euh, se déplacer même si on est engagé contre un seul escadron, et bien comme ils sont engagés et qu'ils n'ont pas sans froid, ils ne peuvent plus bouger. Ils ne peuvent plus non plus prendre pour cible un vaisseau. Mais là, dans l'exemple, il n'y a pas de vaisseau. Mais en tout cas, ils ne peuvent plus bouger. Ils doivent détruire les tailles avant de pouvoir se déplacer. Et comme ils n'ont pas filou, bah, ils ne peuvent pas attaquer et bouger en même temps. Donc s'ils attaquent ces tailles-là, ils ne pourront pas bouger. Du coup, ils sont out pour prendre le pion d'objectif. Voilà comment on se sert très simplement de relais 2 c'est pouvoir en fait, activer des escadrons qui sont à l'autre bout de la table, et en fait euh, bah, qui n'auraient pas pu bouger uniquement avec l'ordre d'escadron, puisque normalement, bah, l'ordre d'escadron, il y a une portée, et là, bah, ils étaient hors portée. Maintenant, on va euh, utiliser ce scénario de pion d'objectif, hein, on a un pion ici à prendre, et vous allez voir, on va faire un combo avec les deux navettes lambda. Premier effet, déjà, on va lire ensemble la carte, quand vous terminez votre déplacement à distance 1 de 1 ou plusieurs pions d'objectif, vous pouvez déplacer un de ces pions pourvu qu'il reste à distance 1 de vous. OK Donc ma première lambda, elle se déplace à 3. Donc je vais venir la déplacer jusqu'ici à 3. D'accord Par chance, le 1 est beaucoup plus grand. La valeur 1 sur cette réglette est beaucoup plus grande que toutes les autres. En fait, vous remarquerez que la valeur une, 1, c'est 1,5 toutes les autres valeurs. Donc en me déplaçant au maximum, ben, je suis quand même à 1 du pion d'objectif. Donc je vais pouvoir appliquer la règle qui me permet de le prendre. Alors j'en ai mis un en dessous pour que vous puissiez voir où il était à l'origine. Et je vais pouvoir le mettre à 1 de moi. Bon, bah ben, qu'est-ce que je vais faire Je vais le reculer d'autant. Et je vais venir le poser ici. Donc en fait, on se rend compte qu'en un en un tour, en une activation d'une navette lambda, le pion d'objectif il a déjà parcouru trois distances. Donc Autant vous dire qu'il est déjà beaucoup trop loin pour le YT, même s'il n'avait pas été engagé. Et puis le LA qui se déplace à 5, bah, il peut encore éventuellement le prendre. En l'occurrence, là, il est engagé, mais s'il n'avait pas été engagé, il aurait pu encore tenter d'aller le prendre, puisque je rappelle que la lambda a lourd, et qu'avec lourd, elle n'empêche pas le LA de se déplacer. Donc on va faire le fameux combo dont je vous parlais. Et bah cette fois-ci, on va regarder si ma deuxième lambda qui volait en formation, elle, elle ne peut pas prendre l'objectif. Et ben, bah si, elle peut. Alors, je vous rappelle une chose, c'est que les déplacements ne sont pas obligatoires. Vous pouvez utiliser toute partie de votre capacité de déplacement. Pour ne pas trop euh, tergiverser, on va avancer un petit peu. Et puis bah, là, on va prendre l'objectif. Et je vais le déplacer de 1 derrière mon vaisseau. Et là, bah, si tout se passe bien, le pion, il a tout simplement quitté le champ de la caméra. C'est-à-dire qu'en deux tours, il s'est déplacé à plus de 6 de réglettes. Voilà l'intérêt en fait de Stratégique, c'est de pouvoir déplacer les pions. Et de pouvoir les mettre hors de portée de votre adversaire. Alors en fait, l'intérêt aussi de, de, de cette règle, c'est que vous pouvez déplacer un pion sur une grande distance et partir avec en fait. C'est-à-dire que vous allez déplacer, on va mettre le pion ici. D'accord Donc quand même à l'autre bout de la table. Je vais me dire avec ma lambda, je vais me déplacer de 3. Je suis à 1, donc je peux prendre le pion. Je peux le mettre à 1 de moi. Donc je le mets ici. D'accord Là, il s'est déjà déplacé de 3. Et puis ensuite, bah, je vais faire demi-tour. Et puis à la prochaine activation, je vais prendre ma lambda. Je vais aller me déplacer à 3. Et puis bah, là, la lambda, elle a toujours le droit de prendre le pion. Et puis elle a toujours le droit de venir le poser ici. Et ainsi de suite. Elle a la lambda. Et ben bah, elle se barre avec le pion d'objectif. Donc un pion d'objectif qui est normalement euh, est pris et.. Euh, posée de façon fixe, et ben là, la lambda, elle peut se permettre de les placer sur la table. Donc les cartes du ghost. Euh, alors le ghost de base, hein, il vaut 15, euh, il vaut 15, il a trois euh, de déplacement, donc c'est quand même assez, euh, assez, assez moyen. Par Contre il a 8 de coq, donc là ça devrait vous rappeler quelque chose trois déplacements, 8 de coq, bah, c'est tout simplement le décimator. Hein. Euh, il va attaquer les autres escadrons avec 3 dés bleus. Je vous rappelle que le dés bleu c'est le dé qui a euh, des, euh, des effets sur toutes ses faces, hein, qui n'a pas de face nulle, donc c'est quand même assez intéressant. Le décimator était plus létal, il, il attaquait avec des dés noirs, mais faire attention les dés noirs sont pas si fiables, ils ont quand même des, des endroits où il y, y a du critique, donc ça ne marche pas contre les autres escadrons et des faces vierges qui ne font rien donc ça peut être intéressant d'avoir du début euh, et contre les vaisseaux il a euh, un des bleus également on voit que le vcx 100 donc euh, il a relais 1 donc c'est la même capacité euh, que la navette lambda euh, que l'on vient de voir dans la vidéo attention c'est relais 1 c'est pas relais 2 donc euh, si vous voulez bouger des escadrons vous n'en bougerez qu'un seul suite à un ordre d'escadron donné par un autre vaisseau contrairement à l'exemple que l'on vient de voir où on pouvait en bouger deux. Et donc il a lui aussi stratégique. Donc là je vous laisse revoir le début de la vidéo et l'exemple que j'ai fait avec la lambda. Vous pouvez faire exactement la même chose avec le VCX. Ce qui va nous intéresser c'est la carte de Hera Sindula. Donc la carte de Hera Sindula elle apporte déjà des modifications. On a toujours 3 en déplacement et toujours 8 de coque. Par contre, ce qu'on va retrouver, c'est qu'au niveau des dés, on a deux dés bleus et deux dés noirs contre les escadrons. Donc là, on risque quand même de faire beaucoup plus de dégâts. Et contre les vaisseaux, on a un dés bleu et un dés noir. C'est intéressant. On gagne euh, sang froid et filou en perdant euh, relais et stratégique. Donc là, tout dépend du scénario dans lequel vous allez le mettre, mais c'est très intéressant d'avoir sang froid et surtout filou. Hein. Je vous rappelle que filou, vous pouvez déplacer et attaquer durant euh, la phase d'escadron. Donc euh, vous faites tout, tout ce que vous avez à faire avec un, avec un escadron. Vous vous déplacez, vous attaquez. Normalement, vous ne pouvez soit que vous déplacer, soit que attaquer. Là, vous pouvez faire les deux. Grâce à son froid euh, elle ne sera pas fixée contre un seul escadron. Si un, es un escadron venait à l'engager, elle ne sera pas fixée. Elle pourra quand même se déplacer, se détacher en fait du combat. Ça, c'est intéressant. Et surtout, elle a une carte titre. Bien entendu, c'est au début de la phase escadron. Choisissez jusqu'à deux escadrons alliés situés à distance 1-2. Ces escadrons gagnent filou jusqu'à la fin du round, donc ça c'est très très intéressant, parce que si vous jouez en formation avec, on va voir dans l'exemple que je vais vous donner, deux chasseurs LA, et bien vous avez la possibilité, si vous avez un peu plus de chance que moi au D, en l'occurrence, j'imagine que tout le monde a plus de chance que moi au D, vous allez pouvoir détruire un decimator en une seule phase d'escadron, et ça c'est quand même plutôt sympa. Allez, je vous montre ça, c'est parti Bon allez, on va regarder comment on se sert du Ghost maintenant. Euh, donc pour euh, la carte de base du VCX100, je reviens pas sur relais 1, je reviens pas sur stratégique, parce que je viens de les expliquer en fait dans la vidéo sur les Lambdas. Donc je vous laisse regarder le début de la vidéo. On se sert de relais 1 et de stratégique de la même façon. A ceci près qu'on a relais 1 et non pas relais 2, donc c'est un seul escadron que l'on bouge. Au lieu de deux sinon pour stratégique c'est exactement de la même façon on va regarder la carte de Era sinula et donc Era sinula elle a plusieurs informations sur sa carte déjà elle a sans froid bon sans froid vous pouvez vous déplacer tant que vous n'êtes engagé que contre un escadron donc admettons euh, qu'elle eût été euh, engagée par un escadron euh, de taille euh, qui était ici eh bien, ça ne l'empêche nullement en fait de venir attaquer le Décimator euh, qui est là. Elle va pouvoir quitter en fait euh, l'engagement qui qui, qui qui la tient en fait à ce à ce chasseur taille, à ces chasseurs taille sans forcément les détruire. Ce qui m'intéresse surtout c'est sa carte titre qui dit au début d'une phase d'escadron, choisissez deux escadrons alliés situés à 1 2, ces escadrons gagnent filou jusqu'à la fin du round. Jusqu'à la fin du round. Donc même si eux, ils s'éloignent d'elle, ils ont en fait cette capacité-là au début et jusqu'à la fin du round. Alors bien évidemment, j'ai mis deux LA, puis ils sont tous les deux à portée. Hein. Ils sont tous les deux à à 1-2 de mon Ghost. Donc on va dire que ces deux-là, ils ont du coup, filou Alors qu'est-ce qu'on va faire ben, On va attaquer ce fameux décimateur qui qui, qui qui fait peur à tout le monde. Alors, le Décimator... Faut pas oublier qu'il a contre 1 et qu'avec contre 1, il va pouvoir répondre aux attaques par un des bleus. Mais c'est pas grave, on se lance. Avec Filou, que je viens de gagner grâce au Ghost, et que le Ghost a également, hein, attention, hein, en tout cas quand il est utilisé par tout je vais pouvoir me déplacer et attaquer pendant la même phase. Bon bah, je vais pas m'en priver. Je vais déplacer euh, mon LA à distance pour qu'il puisse attaquer, je vais le mettre, allez, je vais l'activer, je vais venir le mettre ici, un petit peu plus loin, voilà, et je vais attaquer le décimateur. Le LA, il attaque avec 3 D bleus, j'espère que je vais réussir d'aider des jets intéressants. Voilà, forcément, je fais un jet pourri, le critique ne marche pas, hein. il ne sert à rien contre le décimateur, le ciblage non plus, parce que c'est pas une carte titre, je lui fais une touche. Pas de chance une touche le décimateur lui il a contre donc il peut me répondre mon attaque il fait un critique j'ai du bol en plus là vous voyez j'utilise des, des LA qui ont déjà un peu subi les attaques je vais maintenant attaquer avec le deuxième donc, le deuxième c'est pareil il va venir le prendre en tenaille on va venir par ici pof activer voilà et puis bah maintenant on va attaquer le décimateur avec mes 3D bleus. Ah, je fais deux touches et un ciblage. Ça fait quand même... Ça me passe à 5. Bon, il a une capacité de rétorcation, il va le faire. Hein. Il a un contre, hein, le décimateur. Il fait rien. Et maintenant, on va utiliser donc Hera. Euh, Hera, elle va se déplacer à 3. Donc en se déplaçant à 3, bah, elle sera largement à portée. Donc elle va venir ici. Elle a le droit de le faire parce que, vu qu'elle a sang froid, elle n'est pas attachée en fait à, à cette taille-là. Elle est activée, voilà. Et maintenant, elle va pouvoir attaquer le Décimateur. Alors, elle, elle attaque avec deux dés bleus et deux dés noirs, voilà. Et elle fait deux touches également, un ciblage, un critique qui ne compte pas, deux touches également. Ça nous passe le Décimateur à 3. Vous vous rendez bien compte que sur ce coup... Alors, décimateur va avoir le droit de rétorquer. hein, voilà, Avec un dé, critique, il fait rien. Vous vous rendez bien compte que quand même, en, en un seul tour, bah le fameux décimateur qui a 8 de coque, il est déjà passé à 3. Et il est passé à 3 parce qu'avec mon LA, je n'ai pas eu beaucoup de chance. Mon LA bleu, euh, j'ai pas eu beaucoup de chance au dé. Mais si j'avais eu un tout petit peu plus de chance, il serait déjà à 1, voire déjà détruit. Voilà Comment on peut profiter du fait d'accorder filou à deux escadrons supplémentaires J'ai choisi des LA, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus létal, mais bon, comme ils sont peints, c'est cela que j'ai choisi pour la vidéo, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur la lambda et sur le ghost. N'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo, ça me permet de gagner en visibilité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me rejoindre sur mon Facebook pour en parler. J'ai ouvert conjointement à ça une cagnotte Paypal. Le Tipeee est toujours ouvert mais l'avantage du Paypal c'est que je peux toucher tout de suite les fonds que vous débloquez pour moi et sans forcément me faire prendre une contrepartie. Grâce à vous sur Tipeee et déjà sur Paypal, à la sortie de Légion je vais pouvoir acquérir des options et notamment le Airspeeder que je vous présenterai dès sa sortie. Voilà, étant donné que mes abonnés comptent beaucoup, j'ai décidé de vous donner le mot de la fin. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos petits roches de fin de vidéo, et c'est vous qui clôturerez en fait euh, toutes les prochaines éditions. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, ciao, bye bye